Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais dessiner et puis je vais vous montrer mon processus. Vous pouvez voir. Alors en fait, j'aurais aimé en faire un autre et là vous allez tous reconnaître la couverture. Ah Donc j'aimerais faire la couverture de l'album Sour de Olivier Rodrigo. Ignorez ça s'il vous plaît, c'est vraiment dégueulasse. Ok Donc en fait, ça va peut prendre un bon bout mais. Je commence par faire la petite idée d'un petit carré en créant Amine. Et puis ensuite, je switch à des instruments plus compliqués. Donc, mes requins à alcool que j'ai ici. Et ici. Oui, je sais, j'aime beaucoup. Alors, <rire> ben. Ok, c'est bon. Alors, là, j'aimerais ça dessiner. Olivier Rodrigo, je ne suis pas fan de Rodrigo, mais je trouve que c'est un défi intéressant de faire les petits stickers sur sa face et surtout euh, les deux dents de sa bouche. Et je sais même pas si je vais les faire parce que c'est trop difficile. genre, sérieusement, si on fait juste regarder genre la page à droite là, genre comme ça. Ah non, d'accord, il faut que ce soit fixe. Mais c'est assez beau, selon moi. Et puis peut-être pas ça là, mais donc. Je vais commencer par faire peut-être un petit carré. En fait, j'ai déjà fait euh, Olivier Rodrigo il y a très longtemps, dans le temps, parce qu'on qu du bout que je un petit peu. Euh, un petit peu. Euh... Donc voilà, tu sais, son nez, ça ressemble à genre ça. Alors, euh, tu sais. Donc je vais améliorer ça. C'est comme trop, genre. Peu importe. On va commencer. On est prêt à dessiner. Ok, j'aime trop quand mes mains bougent comme ça. Hein? Non. Genre, c'est une efface qui comme tu dois utiliser parce qu'elle est comme trop bonne. C'est comme une efface qui vous encourage à dessiner. Voilà. je vais pas me forcer maintenant dessus hein. mais on comprend qu'il y a de main même chose pour ici on comprend qu'il y a de main ok mais en réalité et pas genre, et pas genre normalement parce que normalement ça ressemble plutôt à ça un peu, mais comme miniature genre hein? donc je vais un peu comme la Il y a un immense problème Ok, on va tout refaire à partir d'ici. pink pour les chandales je vais prendre dark blush avec. va on va les stickers un gris très pâle puis genre je le dessatte J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous laisse admirer le résultat final. Bye!